Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue en direct ici avec vous, mais j'aimerais vous partager une prise de conscience que j'ai eue et qui vraiment euh, change ma ligne de vie aujourd'hui. C'est comme si j'ai l'impression que mon destin est en train de prendre un nouveau parcours et j'aimerais vous partager ça aussi. Comment faire pour changer son destin Comment faire pour changer d'objectif de vie Qu'est-ce que je choisis comme pour moi quel est le destin que je choisis pour moi aujourd'hui et du coup <rire> j'aimerais vous partager ça spontanément euh, la question c'est quel est votre but dans la vie très sincèrement quel est votre but dans la vie beaucoup d'entre vous vont dire mon but dans la vie c'est d'être heureux mon but dans la vie c'est de vivre dans la richesse la prospérité mon but dans la vie c'est faire un voyage peu importe ce que vous voulez la finalité c'est de vouloir être heureux la question c'est est ce que les actions qu'on met en place sont cohérents avec ce que l'on veut j'explique ça veut dire que depuis toujours j'ai toujours voulu être heureuse là où j'ai pris conscience c'est que c'était pas vraiment mon objectif en réalité c'est à dire que au fond de moi je disais oui j'ai envie d'être heureuse mais mon objectif premier mon coco Muriel <rire> Et coucou Aude. Ah oui, c'est Aude. Ah, salut Ça fait plaisir de te voir là. Et en fait, on réalise, voilà, je reviens, c'est quel est le but Bonjour Valérie, et bienvenue. Quel est mon but dans la vie Est-ce que mon but dans la vie, c'est d'être heureux Ou est-ce que mon but dans la vie, c'est de guérir de mes blessures J'aimerais en fait attirer votre attention que ces deux cheminements-là ne sont pas les mêmes. La destination n'est pas la même. En fait, c'est une prise de conscience que j'ai eue parce que jusqu'à ce jour, je me suis leurrée en disant que j'ai toujours voulu être heureuse. Et pourtant, c'est vrai, j'ai toujours voulu être heureuse. Et pourtant, le parcours que j'ai pris pour y arriver, c'était davantage de guérir de mes blessures. Donc, je comprends bien que ma première préoccupation était de guérir de mes blessures pour alléger mon cœur, pour retrouver la paix, en me disant que si je retrouve la paix, je serai heureuse. Pas forcément en fait en fait je dis pas qu'on ne l'est pas mais mais être sur la fréquence de s'autoriser à être heureux c'est une autre fréquence c'est ça que j'aimerais vous dire j'ai l'impression en fait que c'est comme si je suis arrivée au bout d'un parcours c'est vraiment ça que j'ai pris conscience moi en début d'année parce que j'ai été pas mal euh, pas mal <rire> travailler je sais pas si c'est le cas pour vous mais je, je trouvais très remuant et en même temps ça m'a permis de prendre conscience et de me dire mais qu'est ce qui se passe en fait et j'ai pris conscience que je suis devenue une super technicienne pour savoir déprogrammer mes blessures c'est ma spécialité de toutes les façons la déprogrammation des mémoires cellulaires mais qu'en fait être heureuse c'est une autre fréquence c'est cultiver le bonheur c'est un paradigme complètement différent c'est encore autre chose donc on peut avoir l'expertise de savoir guérir de nos blessures et de retrouver la paix dans notre cœur, mais s'autoriser la joie, le bonheur, construire notre joie, notre bonheur, c'est un algorithme complètement différent, c'est une fréquence complètement différente. Donc se pose la question, j'aimerais vous poser la question très sincèrement ici, ici et maintenant. Et hey, coucou Liliane, est-ce que votre objectif aujourd'hui est davantage de vouloir guérir de vos blessures ou de vouloir être heureux votre préoccupation votre énergie où est-ce que vous la mettez à guérir vos blessures à vous questionner de ce qui s'est passé pour vous ou bien à construire votre bonheur vraiment la question se pose et je, je souhaite que vous puissiez vraiment vous poser cette question là parce que en réalité, la direction, enfin, la manière dont vous allez vivre votre vie n'est pas la même. Quand on est vraiment placé sur cette intention de dire « moi ce que j'aimerais là, c'est vraiment de guérir de mes blessures parce que comme ça, enfin je serai heureuse », je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, je dis juste qu'on peut procéder autrement. Parce que quand on est focus sur le fait de vouloir guérir de nos blessures, en réalité, à supposer que cette ligne est la ligne du temps, c'est comme si j'avance dans ma vie. En tournant dos, en tournant dos à mon parcours c'est à dire que ma préoccupation c'est d'aller voir ce qui se passe derrière je vais tourner dos à ma vie pour me préoccuper de mon passé pour me préoccuper de ce qui s'est passé pour me préoccuper de ce que maman et papa n'ont pas fait pour me préoccuper de ce sentiment d'injustice pour me préoccuper de pourquoi on m'a rejeté et cette préoccupation à vouloir constamment revenir dans votre passé quelque part va constituer pour moi, en tout cas, dans ma prise de conscience aujourd'hui, est une limitation à, à votre construction, ici et maintenant et dans le futur, mais surtout votre construction dans le, dans le bonheur lui-même. Alors, quand je dépose ma vie, qu'est-ce que je vois Il est vrai que, pendant tout, c'est vraiment une grosse prise de conscience que j'ai eue là, que je vous partage, parce que j'étais tellement convaincue que si je guérissais de mes blessures, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à processer dessus que naturellement le bonheur va être là non en fait mes amis non non non non c'est vraiment j'ai réalisé que j'étais dans une fréquence toujours connectée à mon passé toujours connectée à mes blessures toujours connectée à mes émotions et en même temps ça faisait qu'en fait j'avais le sentiment que D'être dans cette espèce de lutte, euh, c'était pas vraiment fluide. Ma vie s'est améliorée largement. Je me sentais davantage bien dans ma vie, c'est sûr. J'ai fait des bons incroyables, c'est sûr. En, en, en processant, en alchimisant mes blessures jusque là, c'est sûr. Et, et je dis pas que il faut, il n'y a pas, il n'y a pas tout jeter en fait. Il y a juste qu'à un moment donné, et c'est assez intéressant parce que à l'instant où j'ai vraiment voulu me libérer de la peur de manquer d'argent. À l'instant où la notion d'abondance est rentrée dans ma vie et la, la, la, vraiment cette fréquence de l'argent est rentrée dans ma vie, il y a quelque chose qui véritablement a changé dans ce questionnement de l'argent. C'est... Et d'ailleurs, c'est ce que je... Dans l'atelier sevrage de la peur de manquer d'argent, on en est vraiment là, c'est ce que je leur dis. Si on est complètement dépouillé de la peur de manquer d'argent, si la peur de manquer... si l'argent n'est plus une problématique, qu'est-ce qui reste pour nous Qu'est-ce qui reste quand on n'est plus dans ces blessures-là Il reste le fait que je me préoccupe tout simplement de vivre. J'arrête de survivre et je vis. Et quand je décide de vivre, je me préoccupe de moi. C'est-à-dire, c'est quoi mon plus grand bonheur Qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce qui m'épanouit Qu'est-ce qui m'accomplit véritablement Qu'est-ce que j'aime faire et qui m'anime et qui me stimule Donc on vient et on contacte pleinement du coup notre, notre zone de génie, c'est-à-dire je vais aller effectuer, faire des activités, proposer des formules à partir de quelque chose dans lequel je ressens l'excellence et qui m'anime vraiment. Et là, en fait, on a une, notre destin qui, qui, qui change complètement de, de, de perspective parce que l'objectif de vie tous les jours, c'est de se dire comment je peux nourrir mon plus grand bonheur, comment je peux nourrir ce qui me nourrit vraiment, comment je peux nourrir ce, ce nouveau paradigme où, où l'abondance est là. En fait, la, la perspective de vie n'est pas la même. L'énergie n'est pas la même. La fréquence n'est pas la même du tout, du tout. Et donc, du coup, c'est... C'est toujours la question, c'est à partir de quelle base je construis ma vie. Si la base, mon énergie racine, à partir duquel je construis ma vie, c'est ah, j'ai besoin de, mon but est de guérir de mes blessures pour me sentir heureuse. Vous voyez bien que pour me sentir heureuse vient au second plan. Mais on peut inverser, vous pouvez inverser les choses, et c'est ça que j'ai pris conscience. C'est-à-dire que je peux dire, mon objectif aujourd'hui c'est d'être heureuse et c'est ma base. Je décide, que, je décide et je fais ce choix, que c'est mon énergie racine aujourd'hui, c'est ma base, c'est mon objectif, ma, toutes mes préoccupations, mon énergie, mon amour va se déposer sur comment je vais pouvoir construire ce bonheur. Et à partir de là, je vais processer pour déprogrammer toutes les mémoires qui n'ont mémoire qui n'ont rien à voir avec cet espace de bonheur et d'abondance, de richesse, que je suis en train de construire pour moi aujourd'hui et ça change complètement tout en fait ça veut dire que la notion du process la notion d'alchimiser vos blessures passe c'est qu'un moyen vous permettant d'être heureux vous permettant de vivre dans l'abondance de richesse c'est c'est vraiment je, je sais pas si vous voyez la nuance de ce que je suis en train de vous dire là mais ça prend vraiment une tournure complètement différente ça veut dire que le point de départ de l'espace qu'on cultive tous les jours n'est pas la même, n'est pas la même. Et donc, on, justement, ce matin, on m'avait posé cette question de euh, de la déprogrammation, de, de des blessures transgénérationnelles. Euh, comment je faisais avec ça C'est ce que j'ai dit aux gens. J'ai dit mais en fait. Il, il y a un moment donné où on revient à l'essentiel et revenir à l'essentiel de se dire Mais quel est mon objectif aujourd'hui ici et maintenant Qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui ici et maintenant Quel est mon but dans la vie Et si aujourd'hui ici et maintenant, mon but c'est d'être heureuse, et si mon but aujourd'hui c'est d'être heureuse, la seule et unique. Là où je dois porter mon intention, c'est de se dire « Ok, je vais cultiver, je vais tout mettre en place avec son, cette envie d'être « Coucou Myriam !» Cette envie d'être heureuse. Et la question, c'est juste « Ok, si j'ai des blocages, j'ai un processus qui va me permettre de déprogrammer. » D'accord. Donc, c'est, c'est, c'est, je suis un peu perturbée par ce qui est écrit, alors ça... tout ce que tu dis est tellement puissant pour moi, merci. Mais je suis ravie, vraiment Liliane. Donc je vous souhaite aujourd'hui de pouvoir, euh... en tout cas je suis ravie de vous partager cette prise de conscience que j'ai pour moi qui participe. Je sens vraiment que ça va participer à un grand virage dans ma vie. Et je sens aussi que, je me sens vraiment d'être sur une autre fréquence que je découvre avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vraiment. Euh, de penser du coup, en fait c'est comme si mon système, tout, toute ma façon de fonctionner a changé, j'avais l'impression que jusque là, sans me juger bien sûr, pas que je fonctionnais à l'envers, mais je fonctionnais de telle sorte que c'était laborieux de construire mon bonheur c'est là où je voulais en venir, c'était laborieux de construire mon bonheur, je dis pas que c'était pas possible, mais c'était laborieux ou c'était des moments éphémères et que j'étais constamment dans un paradigme où je, je processais tout le temps pour, pour me libérer de mes blessures. Et, et là, en fait, on, je suis vraiment dans une, une, une inversion. Une inversion, il y a quelque chose qui s'est remis à l'endroit où je suis vraiment dans cette construction du bonheur en priorité, euh, du bonheur à travers le fait de cultiver l'amour en soi, mais aussi cultiver l'abondance, l'argent. Non, parce que je pense et je suis intrinsèquement convaincue que l'accomplissement d'un être humain passe par la reconnexion à l'amour et la reconnexion à l'argent. C'est une complémentarité qui fait l'unité et qui fait qu'il y a un, un réel, une réelle énergie de vie en soi. Et, euh, et du coup ça m'a amené, ça m'a amené justement à transformer toutes mes formules. <rire> Encore une fois, et transformer vraiment toutes mes formules parce que aujourd'hui j'ai envie que l'énergie de base soit le fait que toutes les personnes qui vont s'inscrire à mes formules aujourd'hui ou même dans les accompagnements en one to one mais là par exemple je suis en train de mettre le programme créer votre propre changement va être euh, euh, proposé à nouveau il change de titre il va devenir rendre rendre l'impossible possible et, et encore une fois il y a une nouvelle écriture justement il y a une nouvelle fréquence euh, dans ce programme dans le sens où j'ai vraiment envie d'amener les gens c'est un deux en un en fait un deux en un c'est-à-dire à savoir à savoir en tout premier lieu construire un espace qui est un espace de bonheur et d'abondance l'espace de je dépose et je pose je décide du destin que je veux prendre aujourd'hui dans ma vie je décide de, de la vie que j'ai envie de vivre aujourd'hui et c'est à partir de cet espace de bonheur que je dans lequel je choisis d'être que je vais processer et ça c'est vraiment pour moi euh, très important donc ça change quand même certaines choses par rapport au programme créer votre propre changement qui était vraiment dans le process euh, des blessures qui reste bon qui reste valable mais en fait là où ça change c'est l'espace de départ l'espace l'énergie racine a changé donc en fait je souhaite vraiment que toutes les personnes aujourd'hui qui vont s'inscrire à ce programme qui devient rendre l'impossible possible puissent vraiment goûter à à ce deux en un qui est euh, au delà de vous déprogrammer de vos anciennes blessures et des schémas récurrents dans lesquels vous vivez, que vous puissiez avant tout construire votre bonheur. Voilà. Il y a une différenciation entre vouloir juste libérer de vos blessures passées et de construire son bonheur. Et la priorité, ce sera de construire votre bonheur et en même temps de pouvoir savoir processer pour déprogrammer les mémoires anciennes pour que cet espace de bonheur puisse grandir davantage. Et ça, ça me parle. Ça, ça me parle. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, ce que je vous dis là. Je suis vraiment d'avoir votre avis aussi. <rire> ça fait un petit moment que je ne suis pas venue en, en live, mais j'avais besoin de déposer J'avais besoin de trouver la clé parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Euh, et j'avais pas mal de prises de conscience, c'est-à-dire l'une des prises de conscience que j'ai eues quand j'ai commencé à me libérer de la peur de manquer d'argent, le sevrage de la peur de manquer d'argent, c'est que je me dis, ok, quand on enlève cette chape de la peur de manquer d'argent. Quand l'argent, la question de l'argent ne se pose plus, très rapidement, une autre question se pose, c'est la, la question du bonheur. Et je trouve que la question du bonheur est un sujet à part entière. Vraiment. Construire son bonheur est un sujet à part entière. Et là, ça a été une grande surprise parce que je me suis dit, waouh, je sais processer, être sur la fréquence du bonheur tous les jours, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et là, je, je, je suis agréablement surprise. Et du coup, je procède avec les personnes qui sont qui, ont, qui se sont inscrites à l'atelier Sevrage de la peur de manquer d'argent. Et on fait ça vraiment ensemble. Et c'est. Waouh quoi. Je me dis, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant <rire> Parce que voilà, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps où on est prêt à être dans cette fréquence qui est quand même une fréquence assez haute. Mais on se reconnecte véritablement à notre essence en fait. C'est. J'ai envie de vous partager ça. J'ai envie de vous accompagner vraiment à, à, à cultiver vraiment votre bonheur en vous libérant, en vous en déprogrammant de tous ces moi, de toutes ces mémoires justement qui vous, qui vous en empêchent. Vraiment, vraiment, vraiment. Être vraiment, c'est vraiment être au cœur, au, regarder devant soi. Qu'est-ce que je désire pour moi Qu'est-ce que je désire pour moi ici et maintenant et qu'est-ce que je désire pour moi dans mon futur et comment je peux construire ça Comment je peux construire un espace quantique, un espace énergétique pour que véritablement cet espace puisse grandir en moi Je vais poser des actes, je vais poser des décisions, je vais poser des mots, je vais déposer mon cœur dans cet espace pour que tout puisse se construire à partir de là. Même, même l'accueil émotionnel comme je le faisais avant a changé. Parce que s'il faut accueillir les émotions en tournant en, en regardant derrière soi c'est un peu comme ça que je le faisais avant donc euh, je, je je pense que là tel que c'est là c'est différent parce qu'il y a vraiment un tri au niveau des émotions qui se font on fait le choix d'une palette d'émotions qu'on a envie de vivre et ce qu'on n'a pas envie de vivre on les prend pas donc ça ça change aussi pas mal de choses au niveau de de l'accueil émotionnel et comment faire en fait pour à la fois accueillir nos émotions qui sont des mémoires passées, tout en cultivant dans cet espace, à partir de cet espace de bonheur qu'on a envie de faire grandir en soi, de manière illimitée. Et ça, pour moi, ça va être ma mission, en tout cas auprès de vous, à partir de ce jour. Donc euh, voilà, restons ensemble. Ça, c'est vraiment pour vous partager ma dernière prise de conscience qui a été un magnifique cadeau pour moi et euh, que j'ai envie. J'ai envie, à partir d'aujourd'hui, de, de vous proposer des choses dans cette dynamique-là. Toutes les formules à partir de cette dynamique de la construction de votre bonheur, de façon à ce qu'on y gagne du temps, encore. Vous allez gagner un temps fou dans, votre, dans les transformations que vous allez vivre. J'en suis persuadée et j'ai envie de vous accompagner à ça, vraiment. Donc, restons en contact. Merci de me mettre un petit mot. Euh, si vous passez par là, déjà, de mettre un like. Et puis, n'hésitez pas à partager si ça vous parle, si ça fait écho pour vous. Et surtout, me laisser un commentaire sur ce qui vous a parlé de ce que je vous ai dit là. Est-ce que, est que ça vous parle Est-ce que ça fait écho pour vous Et ce qui a fait écho pour vous. Voilà. Restons en contact. Je vous dis à très vite. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir, mes amis.